Je suis toujours à Marseille et le printemps s'est invité sur place et ce n'est pas pour nous déplaire. La pétanque ici, c'est sacré. D'ailleurs, de nombreux terrains sont mis à la disposition des riverains et on peut facilement improviser une partie de jeu. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec Gaëtan qui m'emmène dans la découverte de la pétanque et me montre toutes les ficelles du jeu. C'est la deuxième leçon que je suis et on va se concentrer sur le matériel. C'est parti étant quel type de boule choisir en fonction de son profil de jeu. Écoute, il y a deux profils. Oui. Tout d'abord euh, joueur occasionnel qui va jouer avec ce type de boule. Donc c'est une boule pour toute la famille. Hein. Ensuite, cette boule-ci, qui est euh, une boule, une boule d'île de compétition, homologuée par la Fédération Française de Pétanque, et là qui ne marque pas. Donc tu peux jouer régulièrement avec, il n'y a pas de souci. Il y a trois types de joueurs. Oui. Il y a le pointeur, il y a le milieu. Et le tireur Tout d'abord, le pointeur. Il va jouer avec ce type de boule. Ah. Des boules plus petites, donc pour euh, limiter la surface pour le tireur, que ce soit plus dur. Avec plus de poids, pour euh, améliorer le contrôle sur la boule. Et tu vois, et des stries. Ça permet en fait de mieux arrêter la boule sur terrain difficile. À présent, pour le tireur. Pour le tireur. Qu'est-ce qu'on a comme boule Là, ça va plus des boules lisses, là, pour une meilleure prise en main, pour pas qu'elle accroche. Et euh, plus légère. Là, elle est ouais. plus légère.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 logique. Voilà. En tout cas, merci Gaëtan et merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle leçon dédiée au matériel des boules de pétanque et nous on se retrouve très bientôt.